salut tout le monde euh, je tiens à faire cette vidéo euh, parce que j'ai vu certains commentaires euh, euh, euh, sur mes vidéos que j'ai faites c'est juste une réponse à tous ces commentaires euh, bon je me demande franchement c'est quoi le problème je me demande c'est qui le vrai problème vous voyez je suis je suis un noir je vis en Russie les Russes même, j'aime les Russes pour, pour d'autres noirs, c'est un problème. Pourquoi je dois haïr les Russes Si, si les Russes m'aiment, pourquoi je dois je les haïr Parce qu'ils sont blancs Ou parce que euh, c'est un, euh, un russe, on a eu à attaquer cette noir Moi, personne ne m'a attaqué. Et même parfois, je vous dis, il y a même parfois on m'attaque. Oh, bon, pas qu'on m'attaque directement, comme vous dites là. Et parfois, il y a certaines remarque euh, euh, impertinente. Mais moi, j'ai réagi, euh, euh, euh, réagi un peu différemment. Vous voyez Et quand j'ai réagi différemment, la personne euh, euh, euh, qui, euh, euh, qui est devant moi change de ton. Et après, il comprend, mais qu'est-ce qui ne va pas Alors, Je vous raconte un truc. Il y a, il y a une fois, euh, puisque moi je suis un artiste, et il y a une fois, je me suis déplacé dans une autre ville, je suis allé dans une autre ville russe euh, euh, euh, pour aller faire un spectacle. Lors du retour, j'étais dans un bus avec d'autres Russes. Euh, puisque la ville était bien loin de ma ville, euh, euh, euh, de ma ville où j'habite. En rentrant, il y avait euh, euh, un des... Puisque c'était très loin, il y avait deux euh, chauffeurs dans, dans le bus. C'était un, euh, un bus VIP, mais il n'y avait pas le climatiseur. Alors, il y a une dame, euh, une dame ma voisine, a, a fait une remarque euh, au chauffeur. Alors, le chauffeur lui a répondu, « Ah, madame, si... Euh, » Puisque elle a dit, « Mais pourquoi il n'y a pas de climatiseur et tout ça elle dit, euh, madame, euh, on, on, si vous voulez, moi je vous donne l'argent du taxi et vous rentrez, euh, rentrez d'où vous venez. Ah bon, c'est un russe, chauffeur russe. Il a répondu à une femme russe. Mais là, c'est resté tranquille. Et puis nous continuons, il y a d'autres dames qui voulaient, euh, euh, il y a d'autres dames âgées, vous comprenez, d'autres dames âgées qui ont voulu faire pipi. En route, ils ont demandé au chauffeur, le même chauffeur. Ah s'il te plaît, est-ce que vous ne pouvez pas vous arrêter là Ils ont dit non, moi j'ai pas le droit de m'arrêter là. Vous allez attendre, vous êtes obligé d'attendre. Euh, je m'arrête à l'arrêt, à l'arrêt de bus et tout, et tous les tralala. Et vous voyez, donc c'était quelqu'un, il était vraiment de nature agressif, Et puis nous sommes arrivés au, dans un, on avait plusieurs arrêts bus, dans un des arrêts bus, euh, tout le monde. Bon, moi je suis sorti pour aller euh, faire pipi et tout ça, pour me mettre à l'aise quoi. Bon. À mon retour, euh, tout le monde était déjà assis dans le bus, et bon, puisque est 10 minutes. Bon, j'ai fait 10 minutes peut-être j'ai dépassé, un, dépassé peut-être une minute de plus, j'ai fait une minute de plus. Arrivé au bus, tout le monde était assis dans le bus. Après, j'ai connu la porte, euh, le monsieur, euh, lui, euh, bon, si, je ne sais pas s'il si me voyait ou pas. Je suis resté là quelques secondes. Après, je m'avance vers sa portière, c'est un russe, bon, je m'avance vers sa portière. Alors, je ne sais pas, il y a un dessin animé qu'on appelle euh, Jumbo Jumbo. Dès que je m'avance vers sa portière, il me sort euh, le titre de réflexion. Euh, jumbo Jumbo, euh, davai bistré, euh, davai euh, euh, bistré, bistré. Euh, bon, ça veut dire euh, jumbo jumbo. vas-y, fais vite, on t'attend déjà, entre dans le bus. Alors, je suis entré dans le bus, qu'est-ce qui se fait Dès que je m'assois dans le bus, euh, je lui dis, euh, euh, monsieur, euh, qu'est-ce que vous dites ah, Je lui dis, moi, j'étais là depuis, euh, j'ai cogné, vous n'avez pas ouvert la porte. Et... Moi, je ne l'ai pas attaqué d'être raciste. Parce que j'ai constaté que lui, même avec des Russes, il était agressif. Vous comprenez Alors, envers moi, il a cherché, euh, euh, il a dit du mot je ne vais pas dire qu'il est raciste. Puisque c'est un, un, un nom qui a trait à, à, à, à, à un dessin animé africain. J'ai juste compris qu'il n'était pas d'humeur. Moi, je lui ai dit quoi Je lui ai dit, vous ne parlez plus jamais ainsi. D'autres Russes qu'il a attaqué, ils sont restés tranquilles. Moi, je lui ai dit, vous ne parlez plus ainsi. Et... C'est la dernière fois que vous parlez ainsi. Moi, je vous avertis. Je vous avertis, c'est la dernière fois que vous parlez ainsi. Moi, j'étais là depuis, je vous ai attendu. Et si vous n'avez pas d'humeur, ne vous asseyez pas sur ce bus. Puisque nous sommes des clients ici, là. Et vous avez le droit de nous respecter. Je lui je ai dit ça. Je ne l'ai pas attaqué d'être raciste. Je l'ai juste mis sur sa place. J'ai juste, juste vu un humain qui n'avait pas d'humeur. Et si tu n'as pas d'humeur, tu n'as pas travaillé avec des gens. Voilà. Et si c'était une autre personne, il aurait dû prendre ça comme un attaque raciste et tout cela, tout ces tralala. Non. Moi, je lui ai dit ça et la réflexion, euh, ce qui a en suivi ensuite est plus intéressant. Quand nous sommes partis à euh, l'arrêt suivant, je suis sorti. Le monsieur s'est approché de moi. Il a dit, avec un ton très bas, respectueux, il a dit euh, monsieur, s'il vous plaît, euh, euh, faites bien d'entrer dans le bus avant le temps. Je n'ai pas envie d'avoir. De problèmes. Euh, je n'ai pas envie d'avoir. Euh, euh, euh, euh, comment elle a dit ça Je n'ai pas envie d'avoir. Euh, comment je dirais ça mmh. euh, euh, euh, euh, Je n'ai pas envie d'avoir une. Euh, bon, un truc. Bon, je n'ai pas envie de, de, de lancer. Euh, euh, euh, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes internationaux, quoi. Je n'ai pas envie d'avoir. Euh, euh, euh, des problèmes internationaux vous, euh, euh, un problème diplomatique et tout ça là, vous voyez un peu et après l'arrêt qu suivant qu'on avait il est passé vers moi il a dit tu es fort vous voyez, bon quand moi j'ai dit euh, que c'est un russe c'est un remarque qui pourrait être traduit des racistes devient au respect il y a un qui me lance un commentaire euh, je ne suis pas un homme digne euh, euh, euh, dont je prends n'importe quoi et tout ça là moi, même si tu es président, même si c'est Poutine qui se place devant moi, il me manque de respect. Je lui dis, Poutine, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Vous comprenez? J'étais en Turquie, un Turc m'a mal parlé. Moi, je ne vais pas dire que j'aime les Turcs. Moi, j'ai dit, je ne peux pas vivre en Turquie parce qu'un Turc m'a manqué de respect. Et je lui ai dit directement. Et vous comprenez? Je suis parti dans mon ambassade de Cameroun en Russie. Là, on m'a menacé. Pourquoi on me menace? Je devais signer un document. J'ai fait tous les requis qui sont sur, euh, sur la page Internet. J'arrive là-bas, on me dit, euh, l'ambassadeur, euh, euh, par ses humeurs, a, a un nouveau, a, a fait des, des nouveaux requis. Bon, un requis en, en question. Ah, mais le, le monsieur qui était à la réception me dit, mais tu peux voir l'assistant de l'ambassadeur, puisque l'ambassadeur n'était pas là. Tu peux voir l'assistant de l'ambassadeur, il peut te signer le document, puisque euh, le requis, euh, franchement, n'était pas officiel. Et moi, c'est les Russes qui avaient besoin de ces documents. Il fallait juste qu'on mette la signature euh, euh, dans notre ambassade. Et c'est tout. J'ai amené ça chez les Russes. J'arrive là-bas, je, je, je vois l'assistant de l'ambassadeur. J'essaie de le supplier. Il dit non, oui, tiens, tiens, je ne peux pas et tout ça, tout ça. Et s'il si ne signe pas le document, moi, je suis obligé de rentrer au pays. Euh, vous voyez Je suis obligé de rentrer au pays pour faire signer le document. Moi, je ne vais pas vivre euh, euh, euh, euh, clandestinement dans un pays. Alors j'essaie de le supplier. Moi, j'étais de, de, de, à Moscou. Ma ville, elle, pas, elle était un peu plus éloignée de Moscou. J'ai fait bon chemin pour arriver à Moscou. Alors j'arrive, le monsieur, quand j'essaie de lui supplier, il me menace. Il me dit, eh, Jacha, écoute, ça, il euh, ne faut pas avoir des problèmes avec moi. Et si tu continues comme ça, tu aurais des problèmes avec... J'ai fait des services russes ici. Je peux vous dire, j'ai fait des services. Je suis un, je, je suis un homme, j'étais marié ici en Russie. Et en passant... Si c'est moi, si moi c'est la euh, euh, c'est la nationalité qui m'intéressait comme euh, comme vous le dites, j'aurais pu avoir la nationalité bien longtemps. Moi je m'en fous de la nationalité, russe, je m'en fous de la nationalité américaine, je m'en fous de la nationalité française que que ce soit. J'ai une nationalité camerounaise suffit d'être camerounais. Vous comprenez Alors je m'en fous. Vous voulez vous dire tout ça là Alors euh, il, il m'a menacé. Moi j'ai fait des des services russes ici là. J'ai étudié ici en Russie. J'ai acheté des véhicules ici en Russie. J'ai fait des trucs ici en Russie. Chaque fois que je m'en vais dans les services, il faut faire tout ça légalement. Je fais tout légalement. Je n'ai jamais vu en Russie, illégalement. Alors, chaque fois que je vais dans les services russes, ils me respectent. Je, fais, je vais pour acheter des billets chez les Russes, ils me respectent. Mais quand je m'en vais chez mes frères, ils me menacent. Alors si j'aime la Russie, si j'aime les Russes, comment vous allez me dire que je suis. C'est pas intérêt. Ah, mais vous, quand même, il faut arrêter ça. Alors, je me demande qui qu'il est raciste. Franchement. Franchement, il faut arrêter ça. Si moi, je n'étais pas bien reçu, je rentre au Cameroun. On a une grande maison au Cameroun. Je ne loue pas d'appartement au Cameroun. Mais moi, je suis bien ici. J'aime les Russes. Alors, euh, si c'est un problème, s'il vous plaît. Si c'est un problème qu'un noir comme moi aime des blancs. Alors, il faut vous demander c'est qui les vrais raciste. Hein? Il faut vous demander c'est qui les vrais raciste. Alors, j'ai fait juste cette vidéo pour euh, euh, vraiment mettre des choses au point. Et... Euh, moi j'ai fait, et vous me dites que je chante c'est juste pour les riches et tout ça, j'ai fait des chansons, plusieurs d'autres chansons, je suis afro, là-bas je parle, comment je suis africain, comment j'aime les africains, comment nos filles sont les plus belles, là-bas je dis comment en Afrique c'est bien, mais nos présidents sont des bêtes et tout ça, et c'est la vérité, nos présidents, moi je n'aime pas comment réagissent nos présidents, moi je dis tout, moi je dis ce que je pense, hein, vous comprenez, j'ai fait d'autres plein d'autres chansons, j'ai même fait, un autre, fait une autre chanson si je suis président, en condamnant notre président et disant oh, si je suis président et tout ça là. Moi j'ai fait plein d'autres chansons. Alors ce qui veut, tout ce qui vous énerve c'est parce que c'est les chansons que moi j'ai je, je, où j'exprime euh, euh, mon amour envers des Russes, envers des blancs. Et franchement, franchement arrêtons ceci. Si ça continue comme ça, le problème des racistes que vous dites là ne va jamais finir. Ce problème ne va jamais finir. Parfois vous voyez le racisme où il n'y a même pas de racisme. Je vous assure. Alors arrêtons s'il vous plaît, ça c'est vrai, il y a des cas racistes, mais parfois nos réactions au, au lieu, au lieu de, euh, de, de résoudre des problèmes, plutôt amplifient ces problèmes. Moi j'essaie d'apporter une solution différente, une approche différente, et pour certains, c'est un problème. Pour certains, c'est un problème. Franchement, si tu es raciste là. Hein? S'il vous plaît, essayons de réagir autrement. Essayons de voir ça autrement. Moi, j'étais en train de dormir. J'ai vu certains commentaires. Puis, il y a plusieurs personnes qui me lancent des commentaires. Là, j'essaie de réagir. Puis, euh, mais bon, là, je vais faire cette vidéo. Et puis, je vais, je vais en dormir. Je vais, je vais aller continuer à dormir. Euh, puisque ici, là, nous avons quelle heure? Il est euh, euh, euh, presque 5 heures euh, du matin. S'il vous plaît, arrêtons ça. Nous sommes blancs, nous sommes noirs. Nous sommes humains avant tout. Alors, euh, C'est vrai. Il y a des blancs qui sont cons. Il y a des blancs qui sont cons. Ils, euh, ils sont racistes, c'est vrai. Parce qu'être raciste, c'est être con. Alors les noirs qui se comportent aussi comme ça, ils sont cons. Oui, vous êtes cons. Vous êtes cons comme ces blancs racistes. Vous-même, vous êtes raciste. Moi, je ne suis pas raciste. J'aime le blanc qui m'aime. J'aime le noir qui m'aime. Si tu es noir, tu ne m'aimes pas. Moi, je vais t'aimer. Mais si tu es noir, tu ne me respectes pas. Moi, je ne te respecte pas parce que tu es noir comme moi. Non. Tu es blanc, tu ne me respectes pas. Je ne te respecte pas. Pas parce que tu es blanc, je ne te respecte pas parce que tu ne me respectes pas. Mais si tu es blanc, tu me respectes, je te respecte. Tu es noir, tu me respectes, je te respecte. Je m'en fous de la couleur de ta peau. Et tu me comprends Moi, je n'ai pas besoin de la nationalité russe. Je l'ai dit ici, là. Je n'ai pas besoin de la nationalité russe pour vivre en Russie. Je vis en Russie très bien. Et si je voulais la nationalité russe, je l'aurais obtenu depuis. En attendant, je te montre un truc. Toi, mon pote, attends un instant. Ah, je vais te montrer un truc. Il y a un, il y a un qui me dit, ça c'est quoi Ça c'est un passeport russe. Tu comprends Ça c'est un passeport russe. Et voilà mon passeport camerounais, j'ai mon passeport camerounais. Moi, je m'en fous de le passeport. C'est quoi le passeport C'est le papier. Moi, je suis un humain, je suis un homme. Vous comprenez Et, et en, en, en, te, en te disant, moi, j'aime parler avec des preuves. ça c'est, si tu connais, tu connais bien, vous connaissez les, celui qui sait qu'il est la russe, le russe, ça, c'était euh, euh, euh, euh, euh, euh, l'acte de mariage. Alors, quand moi je vous dis, j'étais marié ici il y a longtemps, si je voulais des papiers, si je voulais la nationalité, je l'aurais eu depuis. Vous comprenez ah, Je peux aller demain déposer pour la nationalité et je l'aurais, on me donnerait. Alors, moi j'exprime je juste l'amour qu'on me donne ici. Je vous assure que chaque jour, les Russes me donnent de nouvelles raisons pour les aimer. Si demain les Russes changent, si demain les Russes ne m'aiment pas, oh bien. Bon, au revoir, moi je rentre au Cameroun. Vous comprenez Alors, arrêtons s'il vous plaît. Si, les, si un blanc vous aime, il faut aimer ce blanc. Et oublier le fait qu'il est blanc. Oubliez le fait que les blancs ont, ont eu à, à, à, à maltraiter les noirs. Oubliez euh, le fait que des noirs ont eu à souffrir à cause des, no, des blancs et tout cela. Essayons d'oublier ça. Si un blanc vous maltraite, si un blanc ne vous, euh, euh, vous respecte pas, ne le respectez pas pas parce qu'il est blanc, ne le respectez pas, pas parce qu'il est blanc, non, mais parce qu'il vous a manqué de respect. Essayons si de, de, de, de voir au-delà de la couleur de la peau. Si certaines personnes font comme ça, là, on ne va pas entrer dans le jeu. On va pas entrer dans le jeu. Moi, je n'entre pas dans ce jeu-là. Alors, vous allez continuer à parler comme ça. Moi, je n'entre pas dans votre jeu. Je ne vais pas haïr des blancs qui m'aiment parce qu'ils sont blancs. Ou parce que, quelquefois, quelques il y a certains blancs qui ont détesté des noirs. Ah, moi, je ne joue pas à, à ces jeux-là. Vous comprenez J'ai dépassé tout ça. Hein moi, je suis un adulte. Alors, si vous êtes adulte, comportez-vous en adulte et arrêtons ces jeux. En tout cas, bon, on attendait. Salut. Et euh, tout le monde, euh, c'était euh, euh, moi, Patrick. Euh, Patrick, je, je suis camerounais, africain, fier des lettres. Alors, euh, à plus.